Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Je suis vraiment content de vous retrouver après deux semaines de vacances. Ça m'a fait super du bien. La plage, la mer, les femmes, enfin euh, ma femme plutôt. Je me faire engueuler après. Et je suis revenu avec plein plein plein d'idées pour la chaîne. Déjà, je vais commencer par rénover l'atelier. Alors je vous fais une petite visite guidée pour vous montrer ce qu'il y a maintenant et ce que j'aimerais bien faire. C'est parti Alors en rentrant dans l'atelier, qu'est-ce qui va être fait Eh bien, tout ce pan de mur là va être plafonné. Plafonné ou alors je vais mettre des plaques de plâtre et enduire, je ne sais pas encore, je verrai bien. Voilà donc tout ce mur là, l'encadrement de porte. Hop, jusque là-bas au fond. Le mur de face où il y a le poêle à bois, le poêle à bois je vais le retirer. Pareil aussi je vais tout plafonner. Alors là, il y aura un faux plafond avec de nouveaux éclairages parce que comme vous voyez, euh, j'ai quand même peu d'éclairage il y en a un qui fonctionne absolument pas là-bas au fond euh, celui-là, ça fonctionne enfin, 2 sur euh, 24 mètres c'est quand même euh, c'est quand même peu donc là, il y aura tout un nouveau faux plafond tout va être mis en blanc avec de nouveaux éclairages, ça va être vraiment bien là où il y a la bâche ici Pareil, je vais retirer la bâche et je vais faire toute une cloison avec une double porte juste derrière la machine pour accéder à la pièce euh, juste à côté enfin, Du coup, il y aura une pièce juste à côté, ça sera la réserve Je ne vous la montre pas parce que c'est un peu le bordel hein. Voilà, après le petit tour de propriétaire je vous explique un petit peu comment ça va se passer J'aimerais bien rénover ça pour avoir fini les travaux fin du mois d'août J'aimerais bien que pour mois d'août, tout soit blanchi que j'ai une nouvel éclairage et peut-être une nouvelle caméra, ça je ne sais pas encore, je verrai bien. Alors je vais faire une série de petites vidéos de 1-2 minutes juste pour vous montrer l'avancée des travaux, parce que si je dois tout filmer, bah, ça va prendre une plombe, hein, Or que j'aimerais bien vraiment avoir fini rapidement pour avoir du bon contenu à partir du mois de septembre. Ça, ça serait vraiment bien. Donc je vais faire une, deux, moi, voire trois vidéos par semaine, des petits billets d'humeur en vous expliquant l'avancée des travaux. Ben voilà, vous savez tout Ben. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez la vidéo, soutenez-moi un maximum en mettant plein de commentaires, parce que ça fait vraiment plaisir et ça me booste à mort. Euh... Bah ciao ciao